10 ans, ça fait 10 ans que chez Alvéole, on a découvert que les abeilles avaient un don unique. Au début, on a commencé avec des centaines de familles pour les introduire à l'apiculture dans leur cours arrière. Puis après, on a travaillé avec des organisations et des compagnies pour apporter des centaines de milliers de personnes à tomber en amour avec les abeilles directement dans leur lieu de travail. Aujourd'hui, on veut accompagner nos clients encore plus loin dans leur cheminement. À partir de 2023, on va offrir plus d'expériences et de connexion à la nature avec des occasions de découvrir le monde fascinant des abeilles sauvages en leur prêtant refuge en ville et en sensibilisant les citadins à leur importance. Mesurer le bien-être des abeilles et de l'impact de l'écosystème qui les entoure en analysant les données qui viennent directement des ruches. Et ultimement, créer des oasis pour les pollinisateurs et les humains en installant des jardins directement sur les toits. Dix ans plus tard, c'est le temps. C'est temps d'accélérer la transition vers des villes plus vertes, plus fleuries et plus écologiques. Ensemble, changeons le paysage urbain.